quatre cent Le café, le café, le café euh, Ouais, c'est toi la nouvelle stagiaire euh, Oui, oui, oui. Euh, c'est quoi ton prénom Jade. Ouais, bon, euh, Georgette, euh, je rentre avec nous dans 5 minutes, tu me fais un petit café euh, Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, t'es mignonne, merci. Un café, un café. Ouais. Il l'autre là, encore. Oui, ah, qu'est-ce qu'il y a excusez -moi, excusez -moi. Mais ça peut pas être possible hein, Excusez-moi, je cherche la cuisine. À, à côté. côté. Merci. Donc non. Ah euh, c'est toi l'autre stagiaire Ouais oh, mais je veux pas te parler, je suis sur mission oui. café. Ah ouais, mais moi aussi. Il est à moi Il est à moi Il est à moi Il est à moi, ce café Il est à moi Thank you.